Pour pour y arriver, on s'entraîne sans répit, c'est ça la telle académie, on veut gagner, on va tous nous montrer qui on est, ensemble, on est Youkiyo GX, nouvelle génération Et salut les astraliens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une courte vidéo, voilà je vous dis bien, j'annonce la couleur déjà, waouh, une courte vidéo sur les deck list que vous pouvez avoir besoin pour faire vos decks, voilà tout simplement j'ai beaucoup bossé sur facebook euh, récemment voilà j'ai beaucoup bossé en, en enregistrant les, les deck list les différentes deck list que j'ai vu traîner sur facebook voilà. j'espère que ça va vous aider donc sur ce n'hésitez pas à liker, commenter, partager mettre la petite cloche de notification ça me ferait plaisir d'avoir de nouveaux abonnés sur ma chaîne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 fait chance, bien vous les l'aider